Alors je suis syndiquée CGT et je suis aussi et surtout membre d'un collectif d'aide à domicile qui euh, existe dans tout le pays depuis à peu près un an et demi qui est le collectif national La Force Invisible des Aides à Domicile. Euh, notre devise c'est soyons visibles, soyons unis et solidaires. Visible on l'a été un petit peu pendant le, le confinement euh, du Covid. Euh, on, on, on, il y a eu un, un tout petit projecteur sur notre métier parce que nous on a continué à bosser moi, je voudrais faire un petit focus un peu plus important aujourd'hui. Parce que c'est un métier qui est mal connu et qui n'est pas reconnu du tout. En fait, vous êtes tous et toutes concernés par euh, le danger. J'ai une petite là qui, qui montre le, le danger euh, que subit notre métier euh, en ce moment et qu'il serait temps d'engager des travaux pour que ça aille mieux. En fait, nous, on accompagne les gens de la naissance jusqu'à la mort. Pas que les personnes euh, en situation de vieillissement. Bon, moi, je peux accompagner une dame qui rentre de maternité avec des jumeaux et puis qui est déjà avec deux enfants bas âge et puis l'aider un petit, un petit peu parce qu'il y a une convention avec la CAF. Je peux attendre aussi à la, à la descente du minibus euh, un enfant qui est en situation de handicap physique ou psychique qui est dans un IME et, euh, et j'attends le retour avec lui en faisant des choses avec lui, pour lui, euh, le retour d'un de ses parents. Et puis parfois c'est tout le mercredi après-midi que je vais passer avec cet enfant, parce que des fois les parents se séparent, et, euh, et que du coup la maman ou le papa est seule, et que cet enfant, bah, il faut le garder le mercredi après-midi quand l'IME est fermé. Et puis j'accompagne aussi une femme de 45 ans, qui a une sclérose en plaques, et qui est euh, en fauteuil roulant. Et je fais plein de choses pour elle avec mes collègues. Et j'accompagne aussi un monsieur qui, euh, qui a des sens de chimio, alors c'est ponctuel, mais on est là aussi pour, pour l'aider, pas que les personnes vieillissantes. Et puis, euh, on accompagne aussi la fin de vie. Donc, euh, moi, j'ai donné les dernières gorgées de bière à un monsieur, il n'y a pas si longtemps que ça. Ce monsieur-là, il était tout seul, isolé, il n'avait pas de famille. Sinon, on n'est pas là, il crève tout seul. Donc voilà, ça c'est pour, euh, pour le, la multiplicité, en fait, des, des personnes. Et parce que souvent, on pense que les aides à domicile, c'est uniquement les personnes âgées. Mais non, c'est toutes et tous qui, qui, est, qui vont être concernées, qui peuvent être concernées à un moment donné ou à un autre. Dans, mon, dans ma poche, j'ai un couteau suisse comme toutes mes collègues, un côté suisse multi, multi compétences parce qu'en fait je fais l'aide au lever à la toilette, à l'habillage les courses, je fais l'aide au repas en fonction des pathologies des personnes en fonction aussi euh, de leurs envies euh, en fonction aussi souvent euh, de leur peu de fric donc je fais avec, on fait avec les collègues avec l'argent qu'ils ont pour, pour préparer les repas et puis l'après-midi, on, on peut faire aussi, euh, ce qu'on appelle dans notre jargon, des visites de convivialité. Alors donc, nous sommes des êtres sociaux, donc effectivement, on est là aussi pour ça. On, est, euh, on essaie d'être des oreilles euh, bienveillantes, on essaie d'être des yeux attentifs, d'aller jeter un petit coup d'œil dans le frigo en faisant des versions pour voir si euh, la personne qui commence à perdre la tête euh, fait, fait gaffe quand même aux dates de limite de consommation. Alors, on, on essaye de faire diversion parce qu'elle perd la tête, mais pas complètement. Donc, euh, voilà, on fait, on fait ça, on fait gaffe. Quand on va, on va regarder dans le tiroir ou... Euh, voilà. Et, euh, et puis, euh, comme ça, jusqu'au jusqu coucher, euh, on est là donc du matin jusqu'au soir dans tous les besoins euh, de la vie du quotidien. Et, et on, nous, on, on, on sait tous maintenant qu'on est des êtres sociaux, mais nous, dans notre boulot, on le sait vraiment très fort qu'on est des êtres sociaux. Euh, et tout ça, c'est pour un SMIC horaire. Alors moi, j'ai un titre professionnel, comme certaines de mes collègues, un super titre professionnel qui me permet d'avoir 6 centimes bruts horaire de plus que le SMIC horaire. Donc, hein, c'est du pognon de dingue, 6 hein, centimes brut, trop bien. Donc, c'est plus possible, en fait. C'est plus possible euh, de vivre avec ça, parce qu'en fait, le, la moyenne, euh, de salaire, le salaire moyen d'une aide à domicile en France, c'est 960 euros net, la moyenne. On est en 2021, dans la sixième puissance du monde. Ok Excusez-moi, je suis un peu en colère. On a des amplitudes de journée de 10 à 12 heures. Parce qu'on commence le matin, on finit tard le soir. Mais on est payé que 6 à 7 heures. Pourquoi parce qu'en fait, il y a des trous dans notre journée. Et dans ces trous-là, on n'est pas payé. Donc nous sommes les tâcherons du 19e siècle. Comme les Uber et les Deliveroo, on est payé à la tâche, à la prestation. Même si on a un contrat de travail. Le contrat de travail, maintenant, même s'il est en CDI, il vaut peanuts. Tout a été détricoté dans notre pays. Comme les copains l'ont dit avant. Et les copines. Donc, notre secteur d'activité, est en danger. Donc je suis là, moi, pour porter la parole de mes collègues je voulais dire aussi que j'avais décidé d'être candidate aux élections départementales parce que je me suis dit merde en fait ma voix, la voix des collègues, il faut qu'elle soit portée parce que le département, c'est là où se décide il a la compétence de, du handicap de l'autonomie il a plein de compétences qui nous concernent, nous avec les collègues donc euh, eh ben, sur le canton, parce que moi j'habite à Sacré donc sur le canton de guéhené parfaux je, je, je serai candidate au départemental et moi ma devise parce que je suis gilet jeunes aussi c'est Fin du monde, fin du mois, même combat. Merci.